Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. Une information capitale aux forces de défense, aux militaires. Voilà. Le poutiste Mamadi Doumbouya prépare un voyage au Fouta. De la manière qu'il a fait son voyage surprise en forêt. Et c'est comme ça qu'il est en train de préparer. J'avais reçu des infos des éléments des forces spéciales qui ont quitté Conakry qu la nuit d'avant hier pour aller vers l'intérieur. Ils m'ont juste dit ça, mais j'ai eu maintenant l'info claire dans les régions du Futa aujourd'hui. Ils sont en train de distribuer de l'argent et il y a des personnes infiltrées aujourd'hui. Au niveau du Futa, vous pouvez bien le vérifier dans vos préfectures. Et tout ça, c'est pour préparer le terrain, l'arrivée du Poutiste, Mamadi Doumbouya au Futa. Mamadi, ta campagne, ça ne marchera pas. Ça sera comme le cas de Dadis, ça ne marchera pas. Après avoir fait tes tournées là, de la manière que Dadis est parti, c'est comme ça que tu vas partir. Ça ne marchera pas. Tout ce que tu fais là. Ça ne marchera pas. Les Guinéens ne veulent pas de toi, Mamadi. Il reste l'aller. Pour être président, il faut être élu. Nous sommes au courant. Actuellement, dans les préfectures de Mamou, de Pita, de Télémile à Labé, actuellement, ils ont envoyé des gens. Des gens proches de Mamadi. Ces éléments fidèles. Beaucoup sont dans ces régions aujourd'hui. Études de terrain pour voir si vraiment le terrain est sécurisé. Si le Poutine peut partir, à l'abbé, il va faire ce genre de voyage surprise. Ils sont en train de distribuer aujourd'hui de l'argent. Mais maman dit, il reste là, là. Ce que le peuple demande là, tu dis que tu ne veux pas. Donc ton voyage là, ça va être comme pour Dadis. Ça va être du fiasco. Ça va être du fiasco, maman dit. Ça va être du fiasco. Quand tu vas venir faire un coup d'État, on te dit d'organiser des élections. Tu es là où tu vas séduire les gens. Qu'est-ce que toi tu vas apporter? Qu'est-ce que toi tu peux apporter à la Guinée? Tu as quel niveau d'études? Tu as quel niveau d'études? Tu dépasses qui, mama dit À part l'arrogance, qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu vas trouver les gens au fouta là-bas. Il fallait continuer sur Cancan. Cancan c'est -can, chez toi d'abord. Moi, le fais. Il faut faire venir des gens de Bamako. Cinq bus fait maman dit, Adama Dentier. Adama dentier Transition. Si ça a trop duré, c'est une année, six mois, 18 mois. Et tu as dépassé ça. Tu as fait quoi? Tu n'es pas l'élu du peuple. Et tu es en train de fatiguer les politiques. Donc la famille, c'est l'information capitale. L'armée patriotique, c'est l'information capitale. Mamadi Doumbouya qui prépare un voyage au Fouta. Ses éléments sont sur le terrain. Ses services de renseignement sont sur le terrain. Certains gardes rapprochés sont sur le terrain. Juste pour mieux sécuriser le Fouta. Et là, paf, voyage surprise. Parce qu'il a peur. Parce que Mamadi a peur. Mamadi Mbara Au plus profond. Il a service de renseignement. Nous, nous sommes là-bas. Même au palais, ce qui se passe là-bas, même la nourriture que vous, vous mangez par jour, moi, le général, je suis au courant. Et tu ne peux pas détecter, Mamadi. mamadie. Les gens, moi, tu fais. Les gens le font par peur. Ils te suivent par peur. Mais moi, aussi, tu fais, mamadi Il reste là-bas. Il a dit que il faut aller au foot. Hein? Si tu penses que dans les molles ils vont voter pour toi. Hein? Attendez. Je vais fermer. Je vais bloquer ce maudit. de. Voilà. Donc. Tu devais partir à Cancan. Tu as annoncé aux gens de Cancan. Tu votes au Cancan. Pourquoi tu n'as pas été à Cancan? Pourquoi tu n'as pas été à Cancan? Parce que vous saviez. Tu as été à Zérecouré. Maman dit, tu as été à Zérecouré. Échec total. Le président Fakonde, pendant les campagnes, où il y avait des milliers, millions de personnes à Zérecouré, il n'y a même pas eu de blessés. Toi, ton voyage, fiasco, podium, fiasco, les enfants enlevés dans les salles de classe. Trois personnes fauchées, deux morts. Trois personnes fauchées, deux morts. Mamadi, tu vas aller chercher quoi à l'abbé? Tu es en train d'appauvrir les gens à Conakry. Tu vas aller chercher quoi à l'abbé? Tu vas dire quoi à l'abbé? Tu vas dire quoi au Fouta? À l'intérieur, tes voyages, là, ça sert à quoi? Déjà, ton voyage à l'intérieur, à Zérekore, ça s'est soldé par quoi? Drame. La place des martyrs, qui a modernisé? Le bâtiment jaune que vous avez vu là, où vous êtes. Allez vous arrêter pour faire votre discours ou quoi C'est grâce à qui Grâce au, à ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Tant que toi tu t'arrêtes dans les chantiers du président Alpha Condé, tu n'es pas l'élu du peuple, tu viens le trahir, chercher à l'humilier. Wallahi, elle est fausse, elle est fausse. Tu as vu tes militants, ils sont fatigués, tes communicants. Tous les chantiers du président Alpha Condé, quand ils le montrent, c'est très simple. Nous, ça nous aide. Mais ils se sont tués sur ça, non C'est de chercher à diffamer le président Alpha Condé maintenant. Mmh? On parle de justice. On parle de justice. On parle des docteurs Diané. L'intendant des forces armées, tous ces gens-là sont avec vous aujourd'hui. Et on parle de détournement. Un ministre, comment un ministre va détourner Ceux qui, ont, ceux qui gèrent l'argent, eux, ils sont avec vous. Mais on est là, vous pensez que les Guinéens sont bêtes vous pensez que les gens sont bêtes Que vous allez vous servir de la justice Vous, vous avez tué les gens de le 5 septembre. Donc ceux-ci n'ont pas droit à la justice. Les victimes du 5 septembre n'ont pas droit à la justice. Hein? Donc ton voyage, ça ça va être du fiasco encore. Ton voyage à l'Abbé, ça va être du fiasco. Ça va être comme le cas de Dadis. Ça va être du fiasco. Mamadi, tu as vu les gens déjà à Mamou les campagnes à Mamou, les gens vous ont dit la vérité. Le vieux Abakabiro, il vous a dit la vérité. Il dit, il faut dire la vérité. Qui que ce soit, il faut leur dire la vérité. Vous n'êtes que des bandits. Vous n'êtes que des bandits. Aujourd'hui, vous ne faites qu'arrêter les gens, utiliser la justice. Oui, c'est des gens, ils ont détourné, mentir sur les gens. Mais la vie, autant des anciens dignitaires étaient mieux que maintenant le pays économiquement est à terre, vous avez des difficultés de payer les fonctionnaires tous les 12 500 que vous avez mis à la retraite ce gouvernement était capable de les payer sans tendre la main aux occidentaux vous vous avez changé quoi c'est juste parler de justice ah la criave, oh la justice actuellement c'est votre seul argument de mentir, de tromper les gens faire croire aux gens nous on est venus, nos malheurs, c'est les gens-là. Mais vous apportez quoi? Des vauriens, des tonneaux vives comme vous. Vous avez apporté quoi? Vous êtes là calomnier. Sur ceux-là qui ont apporté un changement. Ce gouvernement qui a apporté un changement. Réforme de l'armée. Réforme de l'armée. Toi, Mamadi, les forces spéciales. Les docteurs Djani, vous les mettez en prison. Docteur Kassori, vous les mettez en prison. Le président de l'Assemblée. Alors, il a quoi Danka nous on va venir s'asseoir, vous regardez. Vous mettez ces cadres en prison, Danka qu'on va venir vous applaudir. Hein? Vous êtes les seuls béni dans ce pays. Vous êtes les seuls béni dans ce pays? Allez, un coup d'état qui est à Bayake. Regardez aujourd'hui. Les postes. Donc, euh, les militaires patriotes, voilà. Les soldats que vous voyez. Partir à l'intérieur, beaucoup vont au Fouta et même Kankan même, parce qu'ils veulent sécuriser. Et il y a des militaires qu'ils ont envoyés à l'intérieur du pays après le coup d'État. Ils sont en train de les tirer tous encore pour envoyer en forêt, parce qu'ils viennent de quitter la forêt. Ceux qu'ils ont envoyés au Fouta, ils sont en train d'encore de les enlever au Fouta, les envoyer en forêt. Voici comment ils sont en train de travailler aujourd'hui. Il a peur. Le bandit a peur. Mamadi Doumbouya a peur. À Kanka, les belles rouges de la garde présentielle, ceux qui étaient vers là-bas, ils les ont enlevés vers Sonconi, ils les ont envoyés de l'autre côté. Mais malgré tout, le monsieur n'est pas rassuré. Mamadi, pourquoi tu L'armée, c'est plus de 16 000 personnes. L'armée, c'est plus de 16 000 personnes. Même les éléments qui sont derrière toi aujourd'hui. Le jour que le peuple va faire Pâques, c'est fini pour toi. Le jour que le peuple va descendre. Et fouille tena au sala. Maman dit. Fouille tena sala. Fouille tena sala. J'ai déjà dit aux gens, c'est ça qu'on est pressé. Aujourd'hui, vous, vous allez venir. Oui, on va libérer les gens, on va faire ça. Mais qu'est-ce qui a poussé les gens Qu'est-ce qui vous a poussé à attraper les gens Donc, rien ne va changer. On vous dit d'organiser et quitter ou rendre le pouvoir du président Alpha Condé. Donc, rien ne va changer. Vous, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du blabla, bla, on m'a dit. Ce qu'on demande là, c'est ton départ. Le retour à l'ordre constitutionnel. On ne veut pas de toi. Donne le pouvoir du président Fakonde ou organise des élections et fout le camp. Moi Mossity fait. Les gens pensent que le CNRD, ils sont forts. Actuellement, je vous ai dit, ils sont fragiles. Tout groupe militaire aujourd'hui qui va taper sur le CNRD, ce sera le mouvement de salut public. C'est tout le peuple de Guinée. Tout le peuple de Guinée. Donc, comme on m'a dit, il reste là, il te se l'éclat au corps. Moi, le général, si j'étais dans l'armée depuis longtemps, l'affaire est finie. Moi, je ne vais pas chercher. Ça, le problème, je ne vais même pas chercher, Mamadi, m'a dit, à être président. Comment toi, t'enlever là C'est ce que j'allais faire, Mamadi. m'a dit. La première des choses là, toi d'abord qui est nuisible aujourd'hui pour le pays, c'est toi d'abord j'en ai enlevé. Tu es sorti bidon là, tu es sorti la nuit caché là. On te surveille très bien. Tu sors pour aller derrière. Tes go là. C'est là-bas on va te prendre. Et le reste, l'armée va gérer. Depuis longtemps, il a coupé Tu as pris des mercenaires pour venir tuer des Guinéens. Est-ce que moi, je vais avoir des sentiments pour toi Toi qui as pris des mercenaires. Tout le monde a vu les mercenaires. Et aujourd'hui, tu as des mercenaires derrière toi. Toi, tu aimes la Guinée La Guinée, c'est pas Mamadi. dit. Et un ancien mercenaire n'eût été les idiamines qui ont trompé le Fama. C'est un ancien militaire de l'armée française. Djaï n'a jamais été militaire de l'armée française. Il que qu'un simple mercenaire. Il n'a jamais eu de grade. Il n'était qu'un simple lakoudou. Lakoudou. Un simple lakoudou. Il n'a jamais donné l'ordre à quelqu'un. C'est grâce au gouvernement du président Fakonde que Mamadi a été, en France, faire une formation. Même, même euh, les documents qu'on lui a donnés pour aller, sa bourse d'études, ça appartenait à un jeune que Idi Amin a falsifié les documents pour donner à Mamadi. Même le concours, il n'a pas eu. Tout ça, c'était idiamine. Ils ont tout falsifié. Mais au bureau, Alma Présalfa connaît tout. Que fait. Et aujourd'hui, tu entends des gens, des bandits, des criminels, ils font des actes sataniques. Et après, on vient dire non, que c'est le destin. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a dit de faire du bien. Hein? Il ne nous a pas fait du, de faire du mal et dire que c'est le destin. Non. Dieu, l'esprit est là. Hein? Voilà. C'est pourquoi nous sommes supérieurs aux animaux. Ce qui est bon là, ce que Allah, il nous recommande. Il nous recommande ça. La reconnaissance. Quand quelqu'un te fait du bien. Mais aujourd'hui, tu as voix, tu entends des gens des sataniques dire non. Mamadi Dumbuya, hey, ce que Dieu a décidé, Sotana il faut t'asseoir il ne faut pas prier. Hein. Al tu vas dire non. C'est Dieu qui a voulu que tu deviens cafre. C'est Dieu qui a voulu que tu deviens cafre. Et tu vas dire que non. Tu auras la récompense de Dieu. Quelqu'un vient. Il prend les armes pour tuer des Guinéens, Il envoie des mercenaires. Et vous venez vous flanquer. Nous parler que non. Que c'est le destin. Ah non, mais ça ne va pas chez vous. Si c'était ça, tout le monde va faire le mal. On va dire c'est le destin. C'est Dieu qui a voulu cela. Mais vous êtes malade dans la tête. Est-ce que ce n'est pas des élections est-ce que c'est un combat corps à corps Pour dire oui, c'est une compétition, on doit faire, celui qui est fort prend le pouvoir. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, qui était censé de te protéger, parce que c'est un narco, il allait tomber. Les officiers narcos, ils allaient tous tomber. Ils viennent attaquer le président, tuer la garde présidentielle, continuer à faire le mal, et des personnes qui ne prient pas. Allez-y, dans le Coran Celui qui prie, voilà. Ne peut pas imaginer un jour trahi. Celui qui prie ne trahit pas. Parce que tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous venez vous flanquer pour nous dire que non, non, non. Que Allah y a fait. Que Asinita. Vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin pour nous ici. Mais Dieu lui n'est pas pressé. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas Comme vous voulez jouer avec le nom de Dieu. Pour dire que Allah n'a pas Allah n'a pas mal. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Vous-même, vous saviez, consciencieusement, c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. Hein? C'est un malfaiteur. Mais vous voyez, nos parents, aujourd'hui, ils sont, c'est-à-dire, troublés, animés, de l'esprit communautaire. Ah non! Dumbuya, Akanita, Asinita. Jusqu'à présent, où sont les corps des victimes du 5 septembre? Personne ne sait. Il y a eu combien de morts Ils ne vont pas vous dire. Où sont les certificats de décès Non. Mais vous êtes là. Que Dieu. Hein? Que Dieu. Kalali. Et vous oubliez encore des imams aujourd'hui qui sont devenus politiciens dans le même Saint-Coran que quand un peuple n'est pas reconnaissant, le président fait tout. Vous dites que non, ce président n'est pas bon. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous envoie un président shaitan. Un président qui est mauvais. Un président qui va vous torturer. Ça, c'est dans le Coran. On nous enseigne tous Allah. Et vous, vous venez nous dire que non, ce satanique, ce narco qui est là, ce vaurien qui est là, sans nouveau, que non, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, vous trompez qui Vous trompez qui vous vous trompez vous-même, Dieu n'est pas pressé. Regardez aujourd'hui. Au début du coup d'État, dit la joie de gauche-droite. Mais regardez la situation aujourd'hui. Le président Alpha Condé, aujourd'hui on parle de lui partout. Moi, lui a un là. C'est eux qui mentent aujourd'hui sur le président Alpha Condé. Ils ont peur. Ils cherchent aujourd'hui à diviser. Les forces vives. Ah non, vous avez vu Alpha Condé. Mais pourtant, ils oublient une chose. La maison de Ella Celudale, quelle que soit l'opposition entre Ella Celudale et le président Fakonde, il n'a pas rasé la maison d'Ela de Celudale. Voilà. Il n'a pas privé Ella Celudale aujourd'hui de rentrer. Sidi Atouré, pareil, fait sortir. Uh -huh. Ça, c'est le président Fakondé. Faudu que en prison aujourd'hui, on oublie tout ça. On est là, eh, hey, RPG, c'est rentré. Les médias aujourd'hui, les journalistes corrompus. Oh, RPG, c'est votre ennemi. Mais tout s'est fait là. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit si ça ce n'était pas arrivé, les gens n'allaient jamais connaître ce est qui est Dumbuya. Mais il est venu il n'a même pas donné l'importance à El -Dale. Au Autant du président Fakonde, il a tendu la main à El Asseldale, même fois. La dernière fois, une militante de l'UFDG causait avec ma cousine qu on, qu on, qu on, qu on vraiment qu'elle est dans le regret. Que tu peux, tu, vous allez tout reprocher au président Fakonde. Que il y a certaines choses, le président facondé avait peur de le faire. Mais que ces bandits-là, ils n'ont même pas peur de le faire. Ah ouais, ça aussi, c'est la différence. Que non, le président facondé on pouvait faire quelque chose, lui faire peur. Mais que le bandit là, il s'en fout. Ce que elle a fait pour Dumbuya, ce que Sidiya, ils ont fait pour Dumbuya, ils n'ont pas fait ça pour le président facondé ils ont fait des tournées pour faire croire à la communauté internationale. Oui, c'était notre souhait. Mais en fin de compte, le souhait est redevenu quoi Couchement pour eux. Mais quand on est là aujourd'hui, mettons tout ça de côté. L'opposition de l'UFDG déjà avec le pouvoir, mettons tout ça de côté. Le mal qu'on a en commun, débarrassons-nous de ce mal. Demain, on parle des élections. On se bat là-bas, on se donne des coups de poing. Mais si vous ne voulez pas comprendre cela, dans, des, dans les journalistes aujourd'hui, les médias, des questions, juste pour nous opposer. On entend des gens dire, ah non, ils sont de Anad, Nous, on ne va pas soutenir des gens, demander la libération des gens qui sont accusés pour des crimes économiques. Mais pourtant, Sidi Touré est accusé pour ça. Et là, aujourd'hui, on parle de Air Guinée. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous savons que cette justice aujourd'hui est manipulée. On ne parle pas de ça. Quand on va parler de ça, ça nous, ça nous aide quoi, à quoi Les criminels ont tué. Qui les a mandatés Mais si des gens ne comprennent pas cela, vous tombez dans les pièges des journalistes communicants du CNRD parce que c'est ce qu'ils veulent. On n'a pas besoin de ça. Qui a mandaté ces gens-là pour faire la justice Qui Ils sont les élus de qui Des bandits aujourd'hui ils ont mis le pays à terre. Donc si les gens ne comprennent mettez les cœurs, vous voyez, à chaque fois, nos pages c'est ciblés, ils ont peur. Les narcos, ils payent aujourd'hui des hackers, attaquer nos pages. Ils font tout parce qu'ils ont peur. C'est ici qu'on les dénonce. Ces narcos. Donc euh, la famille informez tout le monde, les militaires, de. L'arrivée dans les jours à venir de Mamadou Doumbouya, ses services de renseignement sont déjà au Fouta. Ils sont en train d'étudier. Ceux qui sont au Fouta, vous allez le constater. Vous avez euh, de nouveaux visages actuellement dans votre région. Vous allez voir dans les garnisons. Vous allez voir des hommes euh, dans vos garnisons. C'est des gens de Mamadou Doumbouya. Ils sont venus pour sécuriser. Ils sont venus faire les études de terrain. Ils sont venus, voilà, pour voir si le bandit peut se lever comme il a fait pour se recourir. Voyage surprise pour dire, voilà, je suis venu à l'Abbé. Maman dit tu n'es pas un garçon. Moi, Damaro, président, si je dis que je suis le président, je fais comme le président Fakonde. J'annonce, je viens. C'est comme ça, un président. Mais toi-même, tu sais que tu es un bandit. Tu as peur de quoi Tu as peur de quoi si tu es l'élu du peuple, là, tu dois être libre dans la tête comme le président Fakonde marcha avec des gardes en veste à Kaloum. C'est ça, un hein, président. Mais toi tu as peur de quoi Mamadi mbrafinyne. Yislam a feminyo wolewatiye. Ika kokoke sarakatila kola. Il faut faire le sacrifice comme tu veux Mamadi. Wallahi veux, inshallah. Il a jamfa don toli daro Mamadi. Il a jamfa don toli daro. Toi, tu n'es pas parti politique, tu veux t'accrocher, tu veux faire des campagnes. Tu n'as ni le niveau. Ni le niveau, rien du tout. Dans l'armée, tu n'as rien foutu pour l'armée guinéenne. Et toi, tu vas venir, quand tu vas diriger, tu, vous allez faire comme Lansana Comté. Asseyez-vous, hein. Et c'est ce que j'ai dit aux politiciens. Tomber dans le piège de ces gens-là. Ce qu'il est en train de vous faire, c'est comme autant de feu général Lansana Comté. De la manière qu'il a. Euh, diviser le président Fakonde, Tonton Jean-Marie Doré, Père son âme, euh, bah, de père à son âme, bah, euh, Siradio paix à son âme. C'est comme ça qu'on les a divisés et n'a compté est resté aussi longtemps. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya essaye de faire. Profitez à tout moment. Profitez à tout moment. Ceux qui demandent la libération des phonikemange et consorts, qu'est-ce qui a amené les phonikemangués là-bas? Ils vont les libérer, ils vont faire certaines choses. Ça change quoi? Vous revenez à la case de départ, ils sont en train de gagner en temps, ils sont en train d'appauvrir le pays, ils sont en train de nous mettre en retard. Ça change quoi Ils vont les libérer. Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui les a menés en prison Mais c'est ce qui continue, il n'y a pas de changement. C'est zéro. Que nous dans les rentes, c'est zéro. Les bandits ne veulent pas partir. C'est ça, la vérité. Ils sont en train de gagner en temps. Pourquoi on ne parle pas de la nouvelle constitution Ils attendent seulement... Ils vont parler de Dr Kassour, ils vont les salir. Non, dans ça, après, ils vont dire non, ils ne sont plus euh, présidentiels, ils ne peuvent plus être candidats. Leur casier est sale. Vous avez compris Mais, El si Haïsouloudal, s'il rentre, je vous ai déjà dit, rien ne va empêcher les Dumbuya de l'arrêter. Rien ne va les empêcher de l'arrêter. Mamadi n'a pas laissé son bienfaiteur. Il va laisser qui Et là, c'est le là. Il lui a rasé sa maison. Et vous pensez que quoi, quoi d'autre Mamadi ne va pas faire Et vous avez vu le jour qu'ils sont venus même pour raser sa maison. Tout un arsenal. Le chef d'état-major. Bala Samoura. Tout un contingent. Vous pensez que quoi Et là, c'est n'est qu'à rentrer. Tous ceux qui appellent du côté pour les convaincre. Pour dire, ah voilà, il ne faut pas RPG. Moi, je vous, Nous, on vous a déjà dit. Le CNRD, c'est une partie du RPG. Les cadres nommés, c'est une partie du RPG. Ceux qu'on nomme, c'est des frustrés de RPG. Dans le CNRD, ça, je vous le dis. Nous, de ce côté, ça ne nous inquiète même pas. Nous, le problème, c'est le traite. Mais ceux qui sont dedans, je vous dis, ils sont esprits aussi RPG. Parce qu'ils ont leur intérêt aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, ne vous associez pas avec l'UFDG. Mais vous n'avez rien compris le jeu. Vous n'avez jusqu'à pas là compris le jeu. On vous a expliqué mille fois, mais vous n'avez pas compris. Ces bandits là. Voilà. Toi Khalil m'a dit, toi tu es banni ici. Ce n'est pas sur ma page ici que tu vas dire vive le CNRD. Tu vas créer une autre page pour chercher le Général 5 étoiles. Tu es banni sur cette page. Je vous ai dit, vous partez sur la page de Moussa Moïse. Soit vous regardez, mais vous commentez, vive Mamadi, dit, je vous bloque. C'est très simple. Parce que le bandit, ce n'est pas sur ma page. Vous allez dire vive ici. Voilà. Le narco, ce n'est pas sur cette page ici. Vous partez créer vos pages et vous apportez votre soutien. Mais pas ici. Vous mettez seulement. Je vois, je bloque. C'est très simple. Je vous ai dit, je suis anti-CNRD, anti-poutchiste, anti-narco, anti-tonovite, anti-arrogant. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Gino Condé, merci. Ouma Chek. Merci. Non, non, Chek, wallah il ne fera pas compte là, comme la là, raconté Habib, voilà, Habib, Piano, merci à vous, merci à Curtis. Soumaïla Namba, depuis le Niger, merci mon frère. Sidiki Marasuba. Non, non, non, Elle a celui-là, il n'a qu'à rentrer. Tu sais, c'est deux choses. Nous-mêmes, ça, ça nous arrange. Mohamed Savané, Merci à vous, Salé... Salman, Monsieur Diallo, merci à vous, merci à mon frère Kouivogui. Ma soeur Kadiat Kondé. Ah, hein? Léon Bangoura, ils ont attrapé Léon Bangoura. Qui sait que même ils ont fini avec lui, Siaka Mansare. Hein? Ce n'est pas tous les escrocs là qu'ils étaient là. Hein? Non, Mohamed Savane, ils vont comprendre. Tu sais. C'est l'intérêt égoïste de nos leaders qui fait qu'aujourd'hui, oui, quand on promet eh, tel parti, quelque chose... Mais ils, Dumouya les a déjà montré couleur. RPG, ils ont fait le coup d'État euh, au Président lui L'UFDG, ils ont humilié El Haïsé en le faisant sortir de sa maison. Ce que le Président Faconde même n'a même pas fait. Mais si d'autres n'ont pas compris, ils continuent toujours à chercher à diviser ces gens-là. Si vous ne voulez pas mettre le passé là-derrière, vous voulez toujours... Regardez en arrière, vous n'allez pas avancer. Continuez. Nous, on vous a déjà tout dit. Moi de ce côté pour dire eh, le CNRD, le RP. Non. Nous, notre malheur, c'est Doumbouya. Nous, notre malheur, c'est Doumbouya. Voilà. Donc, euh, Motouré. Voilà, Alison Keita. Merci. So, Merci. Diamama. Diamama Makaba, Merci à vous. Cheikh Ahmed Keita, merci à tout le monde. Le combat, c'est de tout faire, d'être unis contre le CNRD. Mais si on reste divisé, c'est le cas, c'est que l'ancien accounté, Père Son âme, a réussi à faire, c'est ce qui va se passer. C'est Koukanet. Merci à vous, Amadou Barry. Donc, quand on parle, oh non, RPG nous a fait ça. L'UFDG nous a fait ça. Eh tiens, on va rester là, tourner, tourner. Les bandits vont faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas des partis politiques. Ce pas des intellectuels, ce n'est pas des technocrates, ce n'est pas des gens qui peuvent développer le pays. Ce ne sont que des voyous, des simples bandits qui sont là. Au lieu de chercher, on va enlever ces bandits, ouais, on est là en train de s'attaquer entre nous. Mais comme les plus bêtes, là, les faibles d'esprit n'ont pas compris, ces communicants qui n'essayent même pas de rassembler, continuent toujours à diviser. Continuez Et si le pays est en retard, quand on dit la Guinée des pays pauvres ou bien tant... L'étiquette là est collée à nous tous. Nous sommes tous des Guinéens. Voilà. Ousmane Touré, Uma Sheik. Voilà. Amadou Djomande, merci. Mamadou Madina Diallo. merci à vous. Mamadou Kalo, merci. Et Ibrahim Adjane, merci à vous. Le combat continue. Vive le fama, le bâtisseur. Voilà. C'est Koukane, abat le CNRD. Vive les forces, vives. Seulement, vous devez changer. Vous devez changer, vous devez changer. Oubliez vos intérêts égoïstes là. Pensez à l'intérêt général. Pensez à dégager ces bandits là. Oubliez les promesses de CNRD. Oubliez les promesses de CNRD. C'est ce qu'on a à vous dire, les forces vivent. Les promesses UFDG, les promesses RPG, les promesses CNRD, et, et UFR. On appelle certains cas du RPG, ne vous associez pas avec l'UFDG. Après, notre transition va vous donner le pouvoir. C'est la même chose qu'ils font du côté de l'UFDG. Vous allez vous comporter comme des Bambins Après tout ce qu'ils ils ont tapé sur le RPG, sur UFR, sur l'UFDG. Vous, vous n'avez pas compris que vous avez l'ennemi commun et vous êtes en train de tourner, on dirait, voilà, pour ne pas dire des enfants. Mais c'est terre à terre. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas. Eh, eh, tu les jeunes aujourd'hui sur l'axe, ils n'ont pas fait sortir la cellule d'aller. S'il y a ça ne vous suffit pas. Alors applaudissez. Ceux qui veulent applaudir, ceux qui veulent faire confiance à Mamadi, continuez à faire confiance à Mamadi.